Oh yes, sir gang, c'est Winman, content avec vous, toujours avec la Vipar Spectra, le modèle XS, 2240 watts de puissance, généralement parfaite pour une tente 2 pieds par 4 pieds, présentement on est dans une tente un peu plus grande, 4 pieds par 4 pieds, donc faut pas s'inquiéter là si on n'utilise pas toute la superficie. De toute façon la lumière là, nous donnerait pas là, des cocottes de qualité ça va très très bien avec l'agro regardez moi ça les feuilles sont inclinées euh, un peu horizontal un petit peu vers euh, le haut donc vraiment vraiment là, de bonne humeur ils ont vraiment fait leur stretch hein? leur euh, poussée de croissance euh, ça va très bien, ça va très bien. Et les petits boutons là qui commencent là partout, partout, partout. On a quatre plantes présentement. On a à gauche ici sur le coin Mendo Chino Animal Cookie de Ripper Seed. On a ici un triple burger de skunk house génétique dans le fond à droite on a un gelato cake de Elevate Seed et en haut à gauche on a un GMO animal cookie de Ripper Seed donc deux plantes ici deux génétiques ont un croisement avec le animal cookie GMO Animal Cookie Mendocino Animal Cookie Le Animal Cookie là, de Ripper Sea si je comprends bien avec les petits tests que j'ai fait dans le passé ça donne un petit goût de gazi là, euh, un petit goût comment je pourrais vous comment je pourrais bien vous l'expliquer un petit peu à, à la gelato la gelato cake pas gelato cake pardon excusez-moi gelato 33 gelato mint un, un, un gelato je trouve donc le animal cookie je trouve qu'il y a des petites ressemblances là avec ça donc avec les phénotypes que j'ai eu là euh, dans le passé là euh, d'après moi c'est les caractéristiques là, qui en ressort j'ai cette gros -là, on le sait, c'est avec des nutriments synthétiques je suis très, très chanceux parce que je prends les restants de deux marques, de deux compagnies, ceux de Sico, C-Y, C-O, Nutriments et les produits de Remo Nutriments. Mais je vous avoue, je vous avoue que c'est quand même, là, euh, ils se complètent, OK? Euh, il manque un, un produit avec Sico que je pense bien que celui de Remo le remplace à peu près vice-versa. Toujours avec un eau no équilibré, un pH équilibré entre 6 et 6.5. Donc quand je fais ma recette, des fois il faut que je rajoute un petit peu de pH down pour pouvoir atteindre ce niveau-là entre 6 et 6.5. Sinon, si je ne rajouterais pas de pH down... Souvent, ma recette me donne un pH de 6.6, 6.7. Donc, euh, les plantes absorbent mieux, boivent mieux, mangent mieux les nutriments dans la terre avec un pH entre 6 et 6.5. Ça va bien. Je suis vraiment, vraiment content. Euh, les trips, ça se contrôle, ça se contrôle, ça se maintient. Et puis, il euh, n'y a pas de spider mite dans cette tente-ci. Défoliation, on va attendre encore un bon 10 jours. On va attendre un, un autre 10 jours. Là, j'ai enlevé peut-être. Aujourd'hui, j'ai rien enlevé. Il euh, y a peut-être 3 jours, là, j'ai enlevé quelques feuilles. Euh, peut-être aujourd'hui, là, je regarde avec vous. Peut-être 2-3 que je vais enlever. Donc, euh... J'ai pas encore trop trop coupé. Oui, j'ai coupé quand même assez là. Ben du stock là-bas qu'on va couper là. Euh, je devrais faire ça bientôt. On va tout faire ça en même temps. Sûrement. Oh, c'est quand même assez léger là. Il va falloir donner de l'eau, sûrement demain. Assurément demain. Ok, oh, oui. Ok, oh, oui. Donc, je vais vraiment préparer ma chaudière, laisser l'eau se reposer. 24 heures prendre la température de la pièce ainsi que le chlore là, qui va peut-être un peu s'évaporer donc euh, je vais rajouter des nutriments ou peut-être seulement de l'eau selon mon humeur et euh, si je donne seulement de l'eau on rajoute du pH down pour avoir un pH équilibré entre 6 et 6.5 donc ça va très bien, je vais vous montrer un peu l'évolution de l'agro toujours avec Spectra. Modèle XS2000, j'ai communiqué avec Vipar Spectra, on essaye, Après, ça en vient peut-être, on me dit des choses, on va voir, <rire> j'ai demandé le nouveau modèle, euh, on me dit que je vais avoir peut-être bientôt un autre nouveau modèle, donc euh, ça reste à voir, ça reste à voir. Donc, ça va très bien. J'espère que vous allez continuer à regarder les vidéos de Winman. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!